Est-ce que t'as déjà vu cette vidéo Ok, essaye de rester jusqu'à la fin pour avoir mon avis personnel, mon avis bien à moi. Mais juste avant, on va la décrypter. On va décrypter ce qu'il est en train de dire euh, dans cette vidéo qui s'appelle le problème avec le CrossFit. Déjà, ça annonce bien la couleur. Hello, moi c'est Dunia, bienvenue sur ma chaîne qui est dédiée au CrossFit, comme vous le savez déjà. Euh, le but de ma chaîne c'est de vous apprendre la prépa physique, tous les secrets euh, de la bonne prépa physique sur le CrossFit, euh, de, de t'apprendre des tutoriels, de t'apprendre à être meilleur. et ça c'est mon objectif. J'ai trois conseils à te donner pour que tu sois meilleur dans ta prépa physique en CrossFit. La première c'est de t'abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Euh, la deuxième, c'est évidemment de t'inscrire sur ma formation. Je te mets les liens juste en dessous. Ma formation qui va t'aider et qui va t'apprendre à créer tes propres séances de principe toi-même en à peu près une heure. Et la troisième, c'est de commenter cette vidéo avec toutes les questions que tu te poses euh, et ton avis personnel sur la vidéo, bien sûr. Avec, si on le peut, euh, de la construction d'avis. Voilà, on essaie de mettre euh, son avis, mais constructif et euh, dans la bonne humeur et la joie parce que c'est exactement ce que je veux sur cette chaîne donc euh, si c'est cool pour toi on va pouvoir enchaîner sur ce sujet ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder cette vidéo ensemble si tu fais du crossfit je pense que tu l'as déjà peut-être vue elle a été publiée en 2017 donc je suis un peu tardive par rapport à mon analyse sur cette vidéo mais ça c'est pas grave on va la regarder ensemble on va pas tout regarder je vais séquencer les miens en passage et du coup je vais te donner mon avis sur ça euh, et de sens façon, tu verras bien mes réactions au fur et à mesure du temps. Donc euh, voilà, ce que je te propose, c'est de démarrer tout de suite. Ah, ok, mais juste avant de commencer cette vidéo, une lettre de grand-mère, c'est important. <rire> What's up Ok, le mec il a pas parlé encore, il va commencer à dire What's up Tu vois code 9 Il est là, il fait des grands muscle-up euh, street avec des rondelles de 10 kilos entre les jambes et euh, il est fait à la façon street workout donc déjà j'ai même pas regardé la vidéo que je sais déjà que le mec le mec c'est un mec qui fait du street donc du coup je sais déjà de quoi il va parler mais c'est pas grave, franchement c'est la première fois que je la regarde, j'ai déjà vu encore une vidéo of C'est marrant de commencer une vidéo comme ça genre euh... ça veut dire euh... Désolé genre pour ce qui va suivre parce que je vais vous démonter <rire> C'est comme ça que je le vois J'ai l'impression qu'en fait il va nous éclater là What is CrossFit? So if you search what is CrossFit on Google You're gonna get the definition of CrossFit The definition of CrossFit on Google That's actually what I try to do with my training every single day I try to use the best aspects of different types of training styles To incorporate them into my workout regimen So now if you google the purpose of CrossFit It says CrossFit is constantly very functional movements performant Intensity. All CrossFit workouts are based on functional movements, and these movements reflect the best aspects of gymnastics, weightlifting, running, rowing, and more. So c'est exactement ça. Le Crossfit, c'est des mouvements fonctionnels, constamment variés à haute intensité, qu'on va venir jumeler avec trois sortes de trois gros groupes de, de, de sports, en tout cas de, qui regroupent plusieurs sports, à savoir tout ce qui est cardio, tout ce qui est gymnastique et tout ce qui est haltérophilie. Donc pour le coup, jusqu'ici, dit pas de merde, mais vu que c'est Google qui l'a dit, forcément, c'est plus facile. Now, Oh non, alors là, je suis pas d'accord <rire> Alors je, je suis pas d'accord, putain Oh my god Il a sorti la pire vidéo de Better Fight Pull Qu'il a pu sortir Franchement, c'est pas c'est pas très fair, fair play c'est pas faire play du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais depuis tout à l'heure, le mec, euh, il montre que des exercices virtuoses, donc le plus dur de ce qu'il est capable de faire. Donc je le vois un petit peu comme euh, de la provocation, parce que si c'est un athlète en, en street workout ou calisthénique, c'est normal qu'il sache faire ça. Et ce qu'il fait là, aujourd'hui, je pense que 1% des gens sont capables de faire. Même les street workouts, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas capables de faire ce qu'il vient de tout faire. Donc le mec, c'est bien, il s'entraîne de ouf et c'est trop, trop bien. Et pour moi, c'est un athlète, du coup. Mais il peut pas nous faire voir euh, la, une vidéo. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous avait fait voir la vidéo qui a le plus marché, je pense. Là, on nous montre un asticot euh, qui fait... Euh... Voilà, c'est ça, le truc, c'est que sa ça, ça poule-up, elle est dégueulasse. Du coup, euh, ce n'est pas très fair-play which would mean the faster you do your reps in the shortest amount of time possible equals the more efficiency or the more efficient you are. Ok, donc ça c'est pareil, ce qu'il a dit c'est complètement faux. Donc ensuite il existe deux, deux familles, la famille compétition et la famille sport santé. Les gens quand on les a en classe, on est là pour leur éduquer du sport santé. Donc par exemple on va jamais leur demander de faire ça, moi si j'ai des gens qui font ça, je leur arrache la tête d'abord avant de m'arracher les cheveux. Et du coup, parce que c'est aussi de ma faute, et du coup ce que je vais faire c'est que je vais enseigner un skills qui va durer 15 à 20 minutes et je vais leur expliquer et je vais leur donner à chacun dans le workout leur option. Il y a des gens qui vont rester sur le keeping, tu vois. Personne ne va faire ça parce que ça c'est dangereux et si quelqu'un se blesse, c'est de sa faute, certes, mais c'est aussi de la mienne et je vais pas endormir de la nuit pendant des jours. Donc du coup, euh, ce qu'il dit, c'est un peu faux. Parce que oui, il y a l'aspect crossfit suite compétition qui, lui, va nous demander d'effectuer des mouvements vite euh, pour être le premier. Cependant, ces gens-là, c'est des gens qui pratiquent depuis longtemps et qui ont une énorme expérience euh, du mouvement. Donc du coup, ils vont pas se blesser dû à la, à la rapidité du mouvement. C'est très rare, ça arrive, mais c'est très rare. Alors qu une personne... En workout, en classe normale On va pas lui dire Le but c'est que tu sois le plus rapide possible Non, le but c'est de faire le plus de tours possible Seulement voilà, faites attention à votre technique La technique passe en premier avant la rapidité Point. Le mouvement fonctionnel passe avant la haute intensité C'est vrai, c'est vrai c'est vrai ce qu'il dit. Il euh, n'y a pas besoin de, de faire tout dans un laps de temps. Ça ne signifiera pas qu'on sera, on sera plus efficace. C'est totalement vrai. Mais encore une fois, comme il ne dissocie pas l'aspect compétitif de l'aspect sportif, euh, sport santé, ça ne ça fonctionne pas. Ah du coup ce qui est un peu dommage c'est que ce monsieur là il compare euh, le beurre avec euh, le fromage en fait Moi <rire> bon, en fait il compare son sport euh, qui est incroyable, euh, le street workout c'est un sport incroyable qui nécessite une énorme maîtrise de son poids de corps. Cependant, nous, nous ce n'est pas ce qu'on nous demande. On ne nous demande pas de maîtriser énormément de poids de corps. On nous demande de le maîtriser, bien sûr, mais pas au, à un si haut niveau. Parce que le truc, c'est que sur le calisthénie et le poids de corps comme ça, bah, c'est leur seul... Tu vois, ils ont tellement peu de qualités physique à, à, à, à, à travailler, comme euh, bah, la force, euh, j'imagine un petit peu quand même l'équilibre... Euh, la précision mais ils n'ont pas forcément besoin de travailler si, peut-être la vitesse mais pas forcément besoin de travailler la puissance il y a des choses qu'ils n'ont pas forcément besoin de travailler et du coup comme ils n'ont pas besoin de travailler ils peuvent plus se focaliser sur ce qu'ils ont à faire c'est comme un petit entonnoir vous voyez quand plus, il est petit plus c'est facile de se diriger vers ce qu'on a à se diriger et du coup encore fois, il y a tellement de choses à travailler que c'est impossible de travailler son de corps aussi loin que ce que lui il fait du coup tout ce qu'il montre bah c'est c'est parce que c'est vraiment deux choses deux mondes différents entre CrossFit et, et la et le street workout donc si comparer euh, le beurre avec euh, le, le fromage Take pull up for example I had students come into my gym from a CrossFit gym being able to do 30 kipping pull ups in a row sometimes 40 but yet they can't do simple basic faux. impossible il est statistiquement impossible de faire 40 butterfly pull-up Et de ne pas être capable de faire une, une traction C'est impossible Impossible, impossible, impossible Ça, ça c'est du mensonge C'est euh, du mensonge J'insiste encore, c'est du mensonge C'est pas vrai Parce que c'est impossible Il faut avoir un minimum de force dans le dos Pour pouvoir tenir 40 butterfly pull-up Je peux vous le dire Puisque je ne tiens pas 40 butterfly pull-up Je peux le faire mais après je suis tétanisée Donc imagine une personne qui a jamais fait traction de faire 45 Non, non, non, c'est faux c'est impossible. On adapte pour une personne qui ne sait pas faire euh, de pull-up euh, pull normal en butterfly ou en keeping à une personne. Il y a différentes euh, voies. Si je veux lui faire améliorer la force parce qu'elle n'a pas assez de force, je vais lui faire des, tra des tractions straight. Donc Tout de suite, je vais la diriger vers ça. Si c'est de la technique, alors dans ce cas-là, je vais plus lui demander de faire de la rotation d'épaule euh, et un travail technique sur le keeping. Mais pas forcément de la force. Mais du coup, on, on fait travailler énormément des tractions. D'ailleurs, je vais vous faire voir une vidéo juste ici. Moi-même, je m'entraîne très souvent sur la traction, sur la traction stricte, sur la traction lestée. C'est régulièrement que je fais ça et régulièrement que je le ferai faire à mes clients et que je les fais faire dans des cours de gym. Je vais pas vous montrer les vidéos de mes clients parce que ça se fait pas, mais dans les cours de gym, j'ai beaucoup fait ça des tractions strictes et tout. Donc en fait, c'est faux. Ce qu'il raconte là, c'est du pipeau. Pour le coup, c'est vraiment du pipeau. Encore une fois, c'est pareil, là il nous fait voir une vidéo des CrossFit Games. Les mecs, euh, c'est leur job de faire ça, c'est leur job d'aller le plus vite possible, tu vois, c'est pas... C'est dommage parce que du coup, c'est vraiment euh, disproportionné en fait ce qu'il fait. Le but des CrossFit Games, c'est de malmener les athlètes, tu vois, mais les, les, les athlètes de CrossFit Games, c'est 0,001% de la population du CrossFit. C'est pas la réalité des choses et nous, on fera jamais ça, on fera jamais ce qu'ils font. Et, on, on, et puis on n'a pas vocation à faire ça. Sauf pour les gens qui veulent aller au game, c'est dans ce cas-là tant mieux pour eux. Mais on n'a pas vocation à faire ça. Le but c'est pas ça. Moi je me suis jamais vu faire des HSPU euh, <rire> en déficit comme ça dans un workout, tu vois jamais. Mais par contre les CrossFit Games, si, parce que c'est le but, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est c'est ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent c'est faire du spectacle. Voilà, c'est des athlètes euh, et c'est du spectacle. Les CrossFit a toujours fait ça. Making you more efficient, more functional and overall stronger. But the proper way to do that is with progressional training. Take the best aspects of all training, but don't half ass the movements to just say that you're doing that type of training. Every type of training comes with its own progress. Ouais, voilà, c'est pareil. En fait, il compare, juste en haut, il compare nos muscle up rings donc qui sont faits pour être enchaînés quand même à une bonne intensité, et de, à plusieurs, avec un mec qui fait du strict aux anneaux olympiques. Pff, tu vois, c'est pas la même chose. Est-ce qu'il pense sincèrement que avant d'apprendre le muscle-up euh, classique avec le keeping, on n'a pas fait de strict Enfin, moi, du strict, j'en bouffe assez régulièrement, et, et j'ai appris à faire d'abord des tirages, des tirages hauts, D'abord des transitions strictes, d'abord des dips, avant de faire un muscle-up rings. Enfin, je sais pas, c'est logique. Et du coup, euh, il, il dévalorise à mort, en fait. Il dévalorise à mort et, et euh, notre discipline en, en nous comparant avec ce qui n'est pas comparable. Donc, évidemment, j'adorerais faire ça aux anneaux, mais je n'ai pas le temps de travailler que ça. Donc, et là, c'est un, un mec qui fait des anneaux olympiques. Donc, ça veut dire que toute sa vie, ce mec ils travaillent sur des anneaux olympiques, ils travaillent sur rien d'autre, à part peut-être des barres parallèles, mais ils travaillent sur ça, c'est sa discipline. Mais nous, ce n'est pas notre discipline de faire ça. Nous, c'est intégrer une partie de cette discipline dans l'énorme quantité de disciplines qu'on a à travailler. pull-ups, muscle-ups, one-arm pull-ups, muscle-ups, Bah, il ne sait même pas le faire Il ne sait même pas le faire et, et je peux lui assurer que pendant le premier jour La personne c'est son premier jour Avec moi en tout cas Mais Jamais elle ne va faire ça Elle va se cantonner à faire du keeping Déjà elle aura trop mal au moins pour faire ça Elle va se cantonner à faire du keeping strict apprendre à, à engager ses abdos Peut-être à travailler au sol Avec de la position holo Ce genre de choses Mais jamais je vais la mettre sur ça Et si je la vois faire ça Déjà, je vais pleurer du sang. Et, et ensuite, je vais courir aller la voir et lui dire, non, non, non, tu t'arrêtes tout de suite et c'est pas ce que je t'ai demandé. Tu vois Donc... Ok guys gars, je veux que vous fassiez un pull-up As lentement que vous pouvez. Faites deux. 30 secondes each. Try ça. Comme je essayer de le faire. 20 pull-ups en Les 20 keeping pull-ups sont les... Alors là, il est en train de dire que... Il, a... il est en train de dire, faites une traction pendant 30 secondes, genre, montez, montez, montez, descendez, descendez le plus lent possible, et faites les 20 keeping pull-ups, dites-moi ce qui est le plus difficile. Ah, mon poteau, euh, c'est pas la même chose, donc je vais te dire, la, con... le... la contraction n'est pas pareille, déjà. La contraction, c'est pas la même. À partir du moment où la contraction n'est pas la même, on peut pas... Les, les, euh, les comparer ce n'est pas possible il y en a un on est sur de l'excentrique concentrique et l'autre on est sur de, de l'endurance de force c'est pas la même chose et du coup physiquement on va ressentir deux choses différentes sincèrement physiquement euh, je pense qu'on sera assez euh, épuisé musculairement quand même euh, sur la traction très très lente et à la fois exactement pareil sur le keeping s'il est bien engagé si un keeping ou un butterfly est bien fait on est pareil on est Fatigue au niveau du grip, au niveau du dos, parce qu'il y a un réel engagement. Et que du coup, ça, les gens qui débutent ne le voient pas, forcément, parce qu'ils ne le savent pas, mais il faut leur dire. Il faut leur dire. Il y a un engagement. Et c'est pour ça que quand on commence, à mon goût, à apprendre le Butterfly Club, il faut commencer à l'apprendre en strict. En strict butterfly je viens tirer en strict je glisse au lave en strict et ainsi de suite et du coup c'est ça qui va me permettre d'être toujours engagé dans mon dos mais c'est vrai que encore encore encore une fois il faut savoir il faut savoir euh, l'enseigner le, right really right fact... bah alors personne fait ça <rire> Il y a des façons de scaler les push-ups. Si les gens n'arrivent pas, bah déjà forcément, il y a la première option des genoux. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on on se relève au niveau des mains si c'est trop difficile. Euh, Jusqu'à atteindre un, un endroit où la personne elle, est capable de faire des push-ups. Euh, J'ai jamais vu quelqu'un faire des push-ups comme ça. Sauvant and release à la rigueur. Euh, ou un Burpees, mais pas des push-ups. J'ai jamais vu quelqu'un faire des push-ups comme ça. Euh, donc, encore une fois, il extrapole, il invente. Il invente à sa guise et en fait il invente pour démonter. C'est un peu dommage. Ça, c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Et je pense qu'il faut plusieurs années de pratique pour avoir à faire ça. Sauf si vous êtes déjà quelqu'un qui a un poil du corps, qui maîtrise très bien. Mais si c'était moi, je pense qu'il me faudrait une bonne année pour réussir à faire ça. Sincèrement. Avec du travail acharné tout le temps sur ça. C'est vrai, il a raison, il dit qu'il ne faut, faut pas confondre la rapidité et la haute intensité, je suis, je suis d'accord, je suis complètement d'accord, c'est ce qui différencie d'ailleurs euh, le, le pôle compétition du pôle euh, grand public en fait. Nous ce qu'on veut c'est de la haute intensité sur des mouvements maîtrisés euh, et s'ils ne sont pas maîtrisés on ne met pas de haute intensité, la haute intensité elle vient après le mouvement fonctionnel. Donc du coup et du coup la technique du mouvement. Donc du coup là pour ça il a raison. ok je vais donner mon avis maintenant sur cette vidéo euh, mon avis euh, très sincère et constructif après avoir regardé cette vidéo, vous l'avez vu avec moi, alors oui, on n'a pas tout regardé parce que c'est un ramassis de un ramassis de vu. selon moi. Euh, ce mec-là, il a fait cette vidéo pour vendre son programme, déjà. On va pas, tu vois, on ne va pas, pas, pas discuter pendant 100 ans. C'est une vidéo promotionnelle pour vendre son programme. Clairement à la fin il y a tout un truc où il explique son programme que voilà c'est du calisténie, c'est trop bien on va devenir super fort. Ok donc ça c'est pour toutes les personnes qui détestent le CrossFit, toutes les personnes qui ont vu cette vidéo vont se dire Mais oh, ben oui il a totalement raison je sais même pas faire ça, je sais même pas faire ci En fait c'est vraiment un truc pour vous, vous rendre compte que vous n'êtes pas capable de faire ça donc venez faire mon programme En fait c'est un peu ça euh, c'est bien, hein franchement c'est une action commerciale hein hein C'est une action commerciale Mais du coup il ne faut pas oublier Pourquoi cette vidéo elle a été faite Elle a été faite pour promouvoir un programme Donc à partir du moment où elle a été faite pour promouvoir un programme Ça veut dire démonter le programme en face en fait, Donc le programme CrossFit euh, Là où il a raison euh, C'est sur plusieurs aspects Il a raison de dire que euh, On ne doit pas confondre la vitesse et la haute intensité Complètement raison il a raison de dire que les mouvements euh, stricts doivent être maîtrisés. Il a raison. Par contre, là où il a tort, c'est que d'une part, il montre des vidéos qui sont complètement hors contexte. Et ça, c'est relou. Moi, je vais vous montrer maintenant une vidéo d'un butterfly pull-up. Et, euh, et on remarque sur cette vidéo de butterfly pull-up que c'est maîtrisé, qu'il y a un engagement, il n'y a aucun relâchement. Tout est maîtrisé parce que j'ai travaillé pour en arriver là. Maintenant, le problème aujourd'hui en France j'imagine partout ailleurs, c'est qu'il qu y a énormément de coachs médiocres. Et du coup, c'est dommage parce que ça laisse l'image d'un sport qui, qui, ne, qui ne favorise pas la santé. Or, CrossFit, c'est euh, être en meilleure santé possible. C'est ce qu'on veut en tout premier, c'est être en meilleure santé possible. Et du coup, je trouve ça dommage parce que ces coachs-là ne mériteraient même pas de coacher tant ils apprennent aux gens de la merde. Et tant eux-mêmes ne sont même pas au courant de comment... Euh, amener telle ou telle chose, de comment faire une deadline, comment moi c'est ce que j'ai appris cette année à mes stagiaires et j'en étais très fière parce que je me suis dit que au moins six nouveaux coachs maintenant savent comment faire une deadline, comment construire un skills, comment accompagner des personnes débutantes ou personnes euh, euh, expérimentées, qui savent mener tout un groupe à un mouvement virtuose et que il faut privilégier telle ou telle chose avant de privilégier autre chose. Et que les compétiteurs, c'est une partie à part aussi. Et du coup, même mon compétiteur, euh, moi, les compétiteurs, je leur enseigne énormément de choses, notamment euh, beaucoup de travail euh, technique, en fait. Parce que souvent, on se rend compte qu'ils n'ont pas de travail technique, ils n'ont pas un bon travail technique, et ça, c'est dommage. Donc, le muscle up strict, on le travaille, le, on travaille tout ce qu'il a dit, mais pas de la même manière que le street workout. Le street workout, c'est vraiment un procédé... Euh, spécifique que nous on, on, on ne pratique pas et du coup je trouve ça dommage parce que cette vidéo elle est vraiment pas objective et en plus de ça elle, elle ne compare pas deux sports qui sont comparables donc c'est très très dommage c'est comme si demain on comparait euh, l'aviron avec le crossfit. Les, les mecs qui font de l'aviron ils nous voient ramés de se dire mais c'est pas possible mais oui c'est pas possible parce qu'on n'a pas la, le, le même objectif en fait on n'a pas le même objectif donc du coup c'est très, très, très, très dommage d'avoir euh, euh, comparé le crossfit de cette manière. N'hésite pas à aller commenter euh, en dessous ce que tu as pensé de cette vidéo et de la vidéo de ce Chris Eria. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon courage pour ta progression. Et n'hésite pas à aller souscrire ma formation. Bye.